Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Squad et ma toute première game avec le HK416 de la faction française. Pour information j'étais sur le serveur de la team P2 en compagnie de Wolf, de Dark et de certains d'entre vous. Je vous laisse regarder ça, bon visionnage. Ah, pas oh, l'ambiance. Ah bah je suis mort. Ah ouais ils ont aucune zone de guerre. Mais grave Il a réussi à se faire à l'hélico ou pas Je sais pas où faut aller là comme on est encerclé là. Je sais pas s'il faut que j'aille par là. Bah, ou... Tu reviens au milieu et tu viens nous relever, surtout le médic. Ok, je vais pas me lever. Un hein, Vincent c'est oh. trop trop chaud. Oh ouais. C'est quoi cool, ces trucs? Ouais, je sais pas, j'entends. ouais Je crois que t'es tout seul. Bah je crois aussi ouais. Il est où notre médic là Au milieu. Putain faut que je chope le bon là. Bon je relève dans le tas, hein, je sais pas. Hein. De toute façon je pense que je vais crever. Vas-y vas-y. T'as deux bandages et t'es... Euh... tu vas te faire le... Fais gaffe y'a un pack à côté de toi. Ouais, si on arrive à sortir de la vivance, c'est un miracle. Allez, celle nord-est, sur le toit! Ouais, fais gaffe, ça arrive, ça ouais. reste. Euh, et nord aussi, la Hub était au nord. J'ai vu la Hub quand on a sauté l'hélico. Ouais, j'arrive, j'arrive. côté oui. 70 70 non, non, non. grenade Nord-Est Vince, sort oui, à gauche bon. là Copier. ils 3-4 là rentrer en cap les gars Allez, crame soldat. Il y a une smoke verte plaquée euh, 120 fin là. Essaye de trader au top, tu parles. J'ai encore deux packs. Deux packs, déplacement est à 100 mètres là, de l'autre côté de la route. Grenade, grenade Des <rire> coups de flip, t'sais. je reviens pas, on a réussi à sortir vivant oh, de oui, ça là. Ils sont en train de blanchir, ouais, là, ah, Nous aussi, hein, blanchir, euh, shop, shop. Et genre, tu peux pas poser ta MG ici, toi. Cette gaffe, j'avais des tirs qui venaient du euh, du nord par rapport à notre position. Là. Ok. Ah, Tombé. De un Dernier il y a de étage tôt. sur le toit. Il ah, y en a là, il y en a à gauche. SL et Médic. Merci, merci. SL traité Il y a sans marqueur. Il euh, y en a encore un. Côté gauche après, du après, bas, il, a. Gauche. il est mort, il est mort. Il a fait tomber. C'est a ouais, priori il est mort C'est une médicaine Je vais tuer côté gauche Ah c'est quoi ce euh, tube là C'est qui ça C'est pas chez pas nous Il y a un tube éduit je crois ouais, voilà. <coughs> <coughs> Bateuse à l'ouest, c'est du fait avec ça Ah ouais, c'est mieux Oh putain Parle toi Wolf la batteuse hein je sais pas, il m'a asmaté donc euh, j'ai pas eu le temps de voir. Là, hein. il y a eu du TK là. Attends, ça, ça pousse au ça nord, ça vient de l'ouest et, et, et, et ça se dirige vers, vers l'est, dans, dans ta direction. Ouais. Tu peux me raccoller vite, ça, tu peux traverser avec les smocks. un traité sur ma boss. J'aimerais bien descendre hein, quand même. Son marqueur là, euh, il y avait du monde sur ce bâtiment, j'ai tra traité un mec sur le toit. Ah, il y en a encore un, il a encore. Un. Sur, mon, sur des... ma peau sur mon corps. Il ouais. y a du monde. Vous... L'ennemi est vraiment en ah ouais, proche Contact honneur proche, proche euh, Vince. Ouais, il a dit tard. tu nous, ce mon passe. les gars j'ai trois packs sonores derrière le mur un côté gauche, un côté droit Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, aïe, aïe. J'ai eu chaud de ouf ah bon, le... Où est-ce qu'il est le tireur Il est là bas Je pense pas que je l'ai eu Sur hein. le marqueur œil il y a potentiellement euh, un pack ça, à l'intérieur du bâtiment. Sur, bâtiment Sur le bleu, bâtiment bleu Vince, Vince. De la côté juste à côté. Faut que je bouge à l'air Merci Ok Ouais, je prends des tirs. Je suis derrière, je suis derrière des murs. Et... Je suis derrière des murs et je prends des tirs à travers les murs. Mais si. Eh, il s'est fait traiter d'où lui là. Merde, y a pas d'ouverture par là. Bon l'objectif c'est de caper, fais gaffe il y a Atassin qui vient de se faire traiter là, ça venait de la gauche mais j'arrive pas à s'y tuer Ok ah, putain. Voilà les amis cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like Sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Portez vous bien, si elle est jeune